Takeru et Sota sont deux amis qui ont grandi dans la violence, l'alcoolisme et la prostitution. Séduits par les discours de justice de Paperboy, le vengeur anonyme, ils finissent par suivre son modèle après l'agression de leur ami Kyoko. Ne manquez pas le retour de Paperboy dans Prophecies au copycat, le spin-off du manga phénomène de Tetsuya Tsutsui. Et découvrez l'édition collector contenant le film live de Prophéties.